The people that are je sais pas, je sais pas, je sais pas, Matrixé, je sais pas, je sais pas, Matrixé, je sais pas, non, Matrixé, non, Matrixé, je sais pas, je sais pas, je sais pas, j'sais pas qui je suis, je sais pas qui qui qui j'veux quitter, qui je veux quitter, qui conforter, qui confronter ce qui c'est celle que je suis, qui c'est celle qui porte pas pas Parler de, de tes deux portes, portes arrière je suis pas le de Michel de toutes les porte avions, je suis aussi sociable que avion Et toujours pas trouvé de la pilule bleue J'ai vu les meilleurs prendre des pilules, ouais dans leur milieu, il fait bien souvent gris parler viens vire par C'est la, la, la taille, la taille de, de mon front qui te fait t fuir t fait au moment juste le fait, fait que je vienne ça fait long Matrix et moi, caresse mon front. Je demanderai pardon pour les regards chelous portés sur vos atouts. À toutes, j'ai parlé dans ton trop bien placé pour une seconde affection Boulet que je suis comme une tension d'un boulet d'attention. Perdu dans mon maître, carré, Toute ambition baisée par Paisé. le besoin d'être payé. Laissez-moi m'envoler, pas vivre pour manger. J'ai juré tout casser, j'ai juré tout, tout casser. Sans me casser les dents, putain, c'est tenté. Tant Peux-tu vivre autrement Peux-tu vivre autrement qu'en les suçant sus Vaincu à force de vivre convaincu qu'il faudra que je vive à vaincre des cons Avant que le bédodo devienne le, le bédoni bé et que les potes déchus se transforment en insomnie <rire> J'ai juré de tout casser, j'ai juré de tout casser, j'ai juré de tout casser, j'ai juré de tout casser. Je sais pas, je sais pas, je pas qui je suis, je sais pas quitter qui je veux quitter, qui confronter, qui conforter, mais je trouverai. Je me rassasirai de ce que je croiserais. Je vais vous, vous asseoir face à ma gloire, à ma gloire. si c'est pas maintenant, ça sera plus tard. Si, si c'est pas, pas toi, toi ça, sera ça sera un autre. Un autre. Si c'est pas moi, ça, ça sera ce sera que, que je deviens. Et même là c'est mort, je sortirai mes freins. freins. Il fait froid ouais, il fait il froid. Fait froid. Mais je trouverai, chercher marché, j'ai gueulé, j'ai forcé avant de chialer. Vous jure que vous m'aimerez, vous j jure, j jure que vous m'aimerez. Dans ce monde, si t'es vivant, t'as un problème mental, si t'es physa, t'as un problème mental. Pour faire embaucher, faut puer les mentales. J'avais roulé avant de savoir rouler, mon premier plan d'ascension de sans sensible. C'est mal vu comme être majoritaire. Ça parle de liquide et poli, je réside, je suis sur mon vélo à compter mes sens. Pendant que tu procrastines, obstinément mon dégage, je t'artille. Merci, non, je me rappelle que, que je, je suis Matrixé. Matrixé. Matrixé, Matrixé, Matrixé, Matrixé, Matrixé, Matrixé, Matrixé, Matrixé, Matrixé, Matrixé, Matrixé, Matrixé, Matrixé, pas, pas, pas, pas, pas, veux, qui, fordée, Matrixé, Matrixé, Matrixé, Matrixé, Matrixé, Matrixé, Matrixé, Matrixé, Matrixé, Matrixé, Matrixé, Matrixé, Matrixé, Matrixé, Matrixé, Matrixé, Matrixé, Matrixé, Matrixé, Matrixé,